Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment accéder à Railjack, Jack, et croyez-moi, c'est Tout d'abord, il va falloir crafter la nouvelle salle dans votre dojo. Le nombre de ressources nécessaires pour la crafter sont proportionnelles à la taille de votre clan. Puis lancez la recherche de l'item de la quête, le cephalon Pareil pour les ressources de la recherche. C'est proportionnel à la taille de votre clan. Récupère l'item, puis le crafter. Tout ça vous fait déjà 24 heures d'attente. 12 heures pour le temps de craft de la salle. Plus 6 heures pour la recherche. Plus 6 heures pour le craft du Cephalon. C'est déjà un peu long, mais classique. Ensuite vient la partie chiante. Là, où il va falloir farmer les nouvelles ressources qui sont sorties avec la mise à jour. Pour la première partie, vous allez devoir farmer 100 102 de cubique qui sont farmables sur 100 Eximus Corpus depuis la dernière route fixe. Avant, c'était sur des Eximus greener. Et aussi que sur Europe. Petite astuce pour en trouver facilement, l'ancien un sauvetage. Vous êtes sûr d'au moins d'avoir un Exhumus dans la salle là où il y a l'otage. Une fois cela fait, vous allez devoir aller dans votre dojo, contribuer les ressources. Sachez que même si c'est dans un dojo, c'est individuel. Chaque joueur a son propre jack, donc chacun devra contribuer pour son propre redjack Attendez les 12 heures, récupérez l'item. Pour cela, une sorte de défense mobile qui a comme particularité qu'il faut rester dans une zone pour que le pourcentage augmente et qui va faire apparaître des vents qui bloqueront le timing. Préparez-vous car aussi chaque partie vous coûtera 1 million de crédits Et donc, sachant qu'il y a 6 parties, ça fait déjà 6 millions de crédits rien que pour ça. Si vous n'avez pas contribué, à la recherche de l'item de quête, ni à la salle. Et j'ai pas pris en compte euh, le craft euh, du Cephaloncer. Donc là, c'est déjà chiant. Mais c'est pas fini, car on l'a dit précédemment, il y a 6 parties de Railjack, donc 6 fois 12 heures, plus farmer des sauvetages. Pour les 3 les dernières parties, il faudra farmer des minerais, mais on va voir ça en détail après. Bah, c'est chiant, en plus, il faut dépenser à chaque fois 1 million de crédits, il faut peut-être refarmer des crédits entre temps, il va leur farmer peut-être les autres ressources si vous ne les avez pas toutes. C'est chiant. Lancer la défense mobile en plus à chaque fois, c'est un vrai calvaire. Et surtout que naïvement, vous vous dites que vous aurez accès à quelque chose à la fin. Le truc, c'est que si vous faites les accès à Red Jack maintenant, vous en serez certes débarrassé. Et vous penserez que vous pourrez enfin jouer à Red Jack Mais comme vous le savez déjà, vu que la vidéo est en retard et que je rajoute cet audio après. Et bah, ben vous savez déjà que sûrement, il n'y a rien après Red Jack pour le moment. Il va falloir attendre des mises à jour futures. Et donc là, euh, vous savez sûrement déjà que vous avez énormément la flemme de fermer les ressources. Mais je vous conseille quand même de le faire pour que vous faites très jour au moment où ça sort, et que j'ai dit aussi beaucoup trop de fois le mot sur moi. Bref, retournons sur le principal, on va parler de ce qu'il faut pour les ressources. Pour la deuxième partie, il vous faudra 60 carbures. Pour la troisième partie, il faudra aussi 60 carbures, donc 120 au total. Ça se ferme sur CRS, sur les Eximus. Donc pareil, on sait un sauvetage, prenez Ivara, Druid, Necro, ce genre de trucs pour looter rapidement et efficacement. Si vous êtes plusieurs, ça ira encore plus vite, tant mieux. Puis vous aurez moins euh, sentiment de flemme, car vous serez en groupe. Ensuite, pareil, allez au dojo. Crafter l'item, attendez 12 heures, lancez la défense mobile, robot. Vous connaissez la chanson. Je sais qu'elle ne vous abuse pas forcément, mais bon, c'est Warframe. Pour la quatrième partie, vous allez devoir farmer 100 pustrules qui sont farmables sur les plaines de long. C'est les nouveaux minerais, confondez pas avec les gemmes. Les minerais, c'est les rouges, les gemmes, c'est les bleus. Pour la cinquième partie, il va falloir farmer 80 Copernic et pour la sixième, 40 Copernic qui sont farmables sur les minerais des valeurs bis. Au total, 100. Et comme à chaque fois, 1 million de crédits, d'autres matériaux. Notamment pour euh, la cinquième partie, 15 cristaux d'argon qui sont quand même assez chiants à farmer. Puis les 12 heures, hein, classique. Les gars, je vous souhaite bon courage fermer tout ça si c'est pas déjà fait tout ça pour accéder à rien pour le moment moi je vous dis ciao on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera sûrement de Ray Jack et à plus